Vous savez qu'aujourd'hui, en 2013, c'est le dixième anniversaire des États généraux. Parce que je pense qu'il y a du monde qui a participé aux États généraux. Stéphane, peut-être tu peut non. il y avait Christiane, il y avait moi, il y avait peut-être d'autres personnes hein, qui avaient été d'ici par le Parti québécois puis après ça, avec à sa tête Jean-Pierre Charbonneau. Et après toute une consultation, ils ont fait le tour de la province, ils ont fait une grande réunion à Québec où on était au-delà de 1000, à ce moment-là, en 2003. Et la recommandation c'était de dire, il faut changer le mode de scrutin, il faut avoir un mode de scrutin avec des éléments de proportionnalité. Et là encore, hein, le cirque a commencé. Ils ont, après toute la Consultation des états généraux. Ils ont fait toutes nos consultations au niveau du Québec. Ils se sont promenés partout pour arriver encore à la conclusion que le mode de scrutin, ça n'avait pas de bon sens le mode de scrutin qu'on a, et ça prenait une proportionnelle. Et ça fait Benoît Petit, qui était le maître de ça, et a frappé un os au niveau de, du caucus de ses partis députés du Parti libéral parce qu'eux autres, ils sont toujours élus avec le système qu'on a actuellement. Et on dit, si on change de système, ben, on va peut-être pas être élus. Ils ont bloqué ça encore au niveau du caucus. Le directeur général des élections a fait un travail extraordinaire. Il a sorti une grosse brique épaisse de même, hein, où il répond aux objections de ses députés Puis il dit, le système mixte compensatoire, à est une proportionnelle, hein, ça a du bon sens. Ça pourrait fonctionner au niveau du Québec. Dans cette même période-là, autour de 2007, Hein, euh, Stéphane est là, d'autres, hein, le confirmer. On a fait euh, le tour du Québec avec les organismes hein, euh, Féministes et Démocratie, le MDCQ, le mouvement euh, Citoyenneté et Démocratie du Québec, avec le MDN. On a fait signer 20 000, une pétition de 20 000 noms demandant un changement de mode de scrutin pour pouvoir avoir une proportionnelle. Ça a été déposé à l'Assemblée nationale. Pourtant, Jean charles c'était le premier ministre. Jacques Dupuis était responsable là, des institutions démocratiques. Bernard Landry, avait, ils ont déchiré leur chemise hein, sur la place publique pour dire... Hein, et c'est ça, moi, hein, qui m'a motivé, qui m'enrage encore. Hein, c'est pour ça que je suis motivé pour dire que ça prend un système hein, haut, haut. Ils ont pris ça. C'est écrit, hein, vous pourrez vous référer là, dans, dans nos petits cadets, c'est noir sur terre, Il disait la prochaine élection. Il disait ça en 2003 et 2004. La prochaine élection, là, soyez sûrs, citoyens, citoyennes du Québec, ça va se faire avec un nouveau mode de scrutin avec une porte personnelle. On est en 2013, on n'a pas ah. Et vous savez que René, avait il a les journalistes lui ont demandé qu'est-ce qui. son regret le plus grand. Il dit j'ai pas pu passer. Parce que lui savait justement qu'au niveau de la démocratie, hein, ça, ça changerait énormément. Donc, lui aussi a été bloqué par le caucus de ses députés, comme le caucus des députés du Parti libéral l'a bloqué. Donc, on pourrait tous dire ici que rendu en 2013, c'est un peu décourageant parce que ça fait au-delà de quatre décennies hein, que des militants, des militants, des citoyens, des citoyens, des groupes à travers d'arrache-pied qu'on dit on a encore notre vieux mode de scrutin qui n'a pas d'abus après au-delà de quatre décennies. Mais moi, je me dis non. Parce que le travail qu'on a fait durant ces quatre décennies-là, hein, c'est qu'on a labouré du terrain. Il y a énormément de terrain labouré. On l'a vu hein, aux élections du 8 de septembre dernier, hein, avant les élections, pendant les élections, puis après les élections, des tas de citoyens, de citoyennes ont, ont lancé des lettres ouvertes dans les journaux qui disaient « ça n'a pas de bon sens, on est tanné d'être schizophrène ».